Les tests de polygraphe qu'on voit à la télé sont-ils fiables La télévision se dédie à l'information et au divertissement. L'objectif des programmes de télévision sont différents aux objectifs ou à l'objectif d'un test de polygraphe. Si l'objectif de la télé est de divertir et d'informer, l'objectif d'un test de polygraphe est d'obtenir un résultat fiable. Cela ne veut pas pas forcément dire que les programmes de télévision qui utilisent un détecteur de mensonge, un polygraphe, pour, dans leur programme, dans leur quête de divertissement, n'essayent pas de se rapprocher normalement, disons, de l'objectif primaire du polygraphe. Comme toujours, cela dépend du traitement donné au détecteur de mensonges, au polygraphe, dans le format du programme. De toute façon, normalement, le test que vous voyez... À la télé, est une reproduction des tests qui ont été réalisés avant l'émission, avant le programme. Un test qui est réalisé, un test du polygraphe qui est réalisé en direct n'a aucune fiabilité. La fiabilité est nulle. Le degré de fiabilité du test dépend comment il est utilisé. Mais hum, la règle est très simple. Le plus de questions vous posez, moins de fiabilité vous pouvez avoir dans un test. Mais je crois que le public à la maison, euh, l'audience, se rend compte quand hum, le test du polygraphe ou le détecteur de mensonges n'est pas vraiment très bien utilisé. Je crois que hum, quand les programmes vont avancer, les gens se rendent compte si, si c'est vraiment fiable ou pas fiable, comme il est appliqué dans ces programmes. Mais c'est important de savoir, et le public doit comprendre ceci, qu'il ne peut pas déduire de la façon dans laquelle le test est utilisé à la télé, qu'il va aussi avoir la même utilisation quand il veut ou cherche un test polygraphe professionnel dans la vie privée. Les tests à la télé ne sont pas une reproduction fidèle de la réalité des tests professionnels c'est que le technicien doit suivre des protocoles et appliquer des techniques qui ont été validées. Donc ces techniques ont un certain standard, de certains protocoles, de certains pas que le technicien doit suivre pour vraiment s'assurer que le résultat obtenu dans, le, dans son test, dans le test, a une haute fiabilité dans le résultat. Ce qui est l'objectif numéro un du test. Donc, en résumé, il est important de comprendre que l'application du test du polygraphe à la télé n'est pas une reproduction fidèle d'un test professionnel qui est réalisé dans la vie normale, dans la vie privée. Et le plus important est que vous expliquiez votre cas à l'examinateur qui saura quelle question poser. C'est l'examinateur, les techniciens, qui formule les questions du test. Parce qu'un test polygraphique professionnel n'analyse pas des questions. Il fait une recherche sur un thème, un cas. Essaye de résoudre un cas. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question.